Good morning. Alehida, nous serons aujourd'hui le אברהם Avraham, בן יצחק ben Yitzhak ben Ben Yitzhak ben Ben Yitzhak. Nous citons une prochaine Tzedemisa contre 7 minutes. Eternel, nous étudions ma sechet de mot par gimel mishna alef. 4 akhin shnayim enu shnayim achayot va mitu anisuim et achayot. Are elu kholtsot velo mitya bamot. Ve imkadmu ve kantsu yotsimu. Bon, on revient enfin sur le sujet de Yévamot, qu'on a un peu quitté dans les 3-4 dernières Mishnah. Et à présent avec, avec les cas des, euh, des vrais cas de hiboum avec des cas de proximité qui vont interdire les femmes. Pour le moment, le cas il est simple. On parle qu'il y a Arbachim, il y a Arba, Chimia, quatre frères. Deux d'entre eux sont mariés à deux frères, à deux sœurs. Ruvan, Shimon, Levi et quand Lévi et Yehuda, ils sont tous les deux mariés à deux sœurs, Rachel et Léa. Et ce qui se passe, c'est que quoi Oumetouanissouina chayot manque de peau. Lévi et Yehuda ils étaient ensemble, accident de voiture. emet, ils sont partis. On a maintenant les deux sœurs, Rachel et Léa, qui tombent en Yiboum, qui sont maintenant préposées au Yiboum devant Réouven et Shimon. Quel est le problème, vous allez me dire Quel est le problème Les deux premiers étaient mariés à deux sœurs, les deux nouveaux, ils vont se marier aussi aux deux sœurs Non, pas du tout. Là, ça devient très compliqué, il y a un vrai problème. Parce que vous savez quoi Quand il s'avère que maintenant, on va prendre le cas il se retrouve maintenant avec deux femmes qui sont toutes les deux en iboum devant lui. Une femme qui est préposée au iboum, elle est considérée comme étant à moitié sa femme. C'est pas vraiment sa femme, c'est un statut très compliqué, dans le Maserati Vamod, qu quand on étudie, dans la Gemara surtout, de définir dans quel cas, yesh Zika ou Enzika une femme qui est ibum, une femme qui est préposée au hiboum, elle est considérée comme à moitié sa femme. Plusieurs à la chôte, ils, ont, ils entretiennent un, un, un rapport assez original pour le moment. C'est pas sa femme, mais elle, elle ne peut pas se marier avec nulle personne d'autre à cause de lui, à cause du yabam. C'est considéré comme un peu euh, sa femme. Comme si que le frère, il va continuer le mariage de sa femme, de son frère. Son frère, il a marié une femme, elle n'a pas, pas été libérée, elle est, elle est restée dans la famille. Elle appartient encore à la famille, sans être définie encore, parce qu'ils n'ont pas encore eu de rapport. Mais c'est à moitié sa femme, ça s'appelle Zika Et justement, parce qu'il y a cette Zika là, par exemple, un cas simple. Si j'ai une femme qui a un hiboum e devant moi, qui attend que je lui fasse le hiboum, e je ne peux pas partir me ma marier avec sa sœur non plus. Pourquoi Parce qu'on considère, considère que c'est un peu ma femme. Si c'est un peu ma femme, alors sa sœur, c'est un peu ma belle-sœur. Et je n'ai pas le droit de me marier avec ma belle-sœur. Ça s'appelle Yeshzika. Vous avez compris le principe C'est ce qui arrive ici maintenant. Avec les quatre frères. Maintenant, il y a, on va prendre Réouven. Surtout maintenant, avec deux femmes qui tombent de deux origines différentes en hiboum. Chacune indépendamment, c'était parfait. Si les frères n'étaient pas morts dans un accident de voiture, mais ils étaient morts avec deux jours d'intervalle, voilà, ouais, avec un peu d'intervalle entre les deux, on a du premier, marie-toi avec une, et l'autre, le deuxième, il se mariera avec elle. Mais là, elles arrivent toutes les deux en même temps en hiboum, et il s'avère que maintenant, le premier, il a eu. Toutes les deux qui ont eu boum, il s'avère qu'il a, il a, il a, il a réussi à être marié avec deux sœurs, en fait. Il, est, il a un demi-mariage avec deux sœurs. La première, Rachel, c'est sa yéva donc sa, sa, sa femme à moitié. Donc sa sœur, elle lui a l interdite. Il ne peut pas se marier avec Léa. Léa, c'est aussi sa Yevama, donc ça veut dire que sa sœur, Rachel, elle est aussi à moitié interdite. Il ne peut se marier ni avec Rachel ni avec Léa. Idem pour Shimon, situation bloquée, il n'y a plus rien à faire. Ils ne devront faire que... Elles devront nécessairement faire la Khalitsa. Ouais, se séparer avec Ralitsar, en jetant la chaussure, en crachant, comme ça on les verra plus longuement, mais ils ne pourront pas faire le hiboum. Et pire que ça, supposons que maintenant ils ont pris les choses à la légère, en dit ouais, ça va ». Finalement, il y a quelque chose de, de simple à faire. C'est qu'on ferme les yeux pendant 10 minutes, ils rentrent tous les deux chacun dans sa chambre. Réhouven avec Rachel, Shimon avec Léa, et puis après coup, il s'avère que maintenant, ben Rachel s'est devenu la femme de Réhouven, et Shimon s'est devenu la femme de Léa, et puis finalement, ben, c'est plus Azkouka. Puisque c'est l'autre frère qui a tiré la Zika chez lui, chacun il a pris la. Et ben non, malgré tout, on leur, on leur interdit de faire ça. Ça contredit un petit peu la mission un peu dans le haut, mais j'ai pas envie de rallonger trop, sinon ça va faire trop, trop lourdir le coup. Mais le principe en tout cas, il est simple. Il est que, puisque tu n'avais pas le droit de faire le hiboum, e il y a une règle. Quand il y a une femme qui tombe en hiboum e devant moi, si depuis le premier instant où elle tombe en hiboum, e j'ai un empêchement de faire le hiboum e avec elle, un empêchement profond. Techniquement, ce n'est pas possible de la réaliser, parce que pour le moment, j'ai un certain lien de, de lien de parenté avec elle. Par exemple, ouais, j'ai un lien de parenté avec elle, et eh bien si après coup, cette cause va être supprimée, la femme reste interdite. Le hiboum, e je peux faire le e avec une femme que si depuis le moment, où elle, où elle devient Yévama devant moi, j'ai déjà, en théorie, le droit d'aller avec elle. Si je n'ai pas le droit, parce qu'elle est nida, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais si je passe à un lien de parenté, j'ai un certain lien de parenté avec elle qui fait que maintenant, pour le moment, je ne peux pas aller avec elle, je ne peux pas marier avec elle. Mais qu'après ce nom de parenté va s'annuler pour X ou Y raison, je ne peux plus malgré tout, puisqu'au moment où elle vient devant moi, je n'ai plus, euh, plus le droit de, de, de, de faire le même si la cause s'annule. C'est le principe qui se passe ici, en fait. Quand Reuven finalement, il va se marier avec Rachel, il s'avère que maintenant, Rachel, elle est plus couca à Shimon. Shimon, en théorie, il pourrait, être dans ce cas-là, faire le hiboum à Léa, lui. Le premier Réhouven, il n'avait pas le droit de commencer, mais une fois que Reuven il a fait ce qu'il a fait, Shimon, il a le droit de continuer, lui. Et pire que ça, mais après coup, quand Shimon, il va prendre Léa. Il va s'avérer que maintenant, Léa, elle était même plus Koukar et donc finalement chacun. Mais puisque au moment où, où elles sont tombées devant lui, il n'avait pas le droit de faire le hiboum, elle reste interdite pour l'éternité, ils vont nécessairement faire la khalitsa, et s'ils se sont mariés avec elle, ils devront les divorcer. Les, ouais, d'accord, ils devront les divorcer. Maintenant, autre, mais la Michel continue en disant non, il y a une marque qui est dans la réalité. Rabbi les erreurs, Rabbi les erreurs, dit Betchama, Yomrim et Kaïmou, Betchama, ils vont dire qu'il y a Kaïmou, et Bettila, Lomrim, Yotzi, ou bet pense que, non, si après coup ils ont transgressé, mais que chacun il a pris une femme, réellement bet va permettre de rester avec elle. Parce qu'après coup, chacun il aura tiré la zika chez lui. Il s'avère que maintenant, quand Réouven s'est marié avec Rachel, il s'avère que maintenant Rachel, elle était potentiellement mariée à Réouven et Shimon, en demi, hein. d'accord, elle était Yevama pour les deux. Dès que Réouven il a pris, son alors maintenant c'est devenu, ça Yevama que à lui et pas au premier. Idem quand Shimon il a pris Après coup ils ont réussi, c'était une situation en théorie, qu'on ne pouvait pas démêler, et ils ont réussi à la démêler malgré tout. Ça, c'est la vie de bet tandis que bat yelal ils pensent effectivement que siu, devront nécessairement les divorcer, parce que, comme on a expliqué que, au moment où elles sont tombées en hiboum, au premier instant, elles ont été interdites, elles pourront, on ne pourra plus lever la permission. Il y a, faut savoir quand même qu'il y a une marque est-ce qu'il ne faut pas inverser dans le Betchamay et le Betchamay et les inverser Et si toutefois il faut les inverser, et que la lachal serait peut-être fixée comme Bettilel et donc on aurait le droit de faire le hiboum Ça, ça parle très longuement, il y a très longtemps de cette mais pour notre sujet, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine d'honneur. C'est la quoi, touls, ça. Va.